L'aveuglement, un livre du Portugais José Saramago, Prix Nobel de littérature en 1998. Il est question d'une pandémie qui aveugle le monde, au sens propre comme au sens figuré. Le roman commence sur un cas isolé un homme perd subitement la vue. Au fil de l'histoire, on apprend que cette infirmité est contagieuse. Elle semble se propager à l'ensemble des hommes. Les premiers malades atteints de cécité sont confinés dans un asile, tandis que les personnes contactes, encore voyantes, sont internées à titre préventif dans le même asile mais dans une aile secondaire. L'enfermement va conduire les voyants et les non-voyants à entrer dans une forme de barbarie et de totalitarisme où les plus forts vont régner sans partage sur les plus faibles, les voyants donc sur les non-voyants. Jusqu'à ce que la pandémie se propage dans le monde entier, la société perd alors tout sens moral. Chacun tente de survivre dans ses propres ténèbres milieu de tout ce chaos une femme qui n'a pas perdu la vue. Elle va tenter de continuer à insuffler à ses semblables le peu d'humanité qu'il reste sur cette terre. Comment réorganiser une société tombée dans la barbarie ordinaire portée par l'écriture de Saramago, Les mots jetés à la suite les uns des autres nous plongent dans une forme de cécité narrative. C'est là tout le génie de l'auteur nous priver de tout repère de lecture. Cette dystopie pose de réelles questions de société. Qu'est-ce qu'être humain finalement Et face au chaos, comment devenir meilleur Le pouvoir appartient-il au plus fort ou au plus rusé Pour l'auteur, il faut pratiquer une certaine forme de cécité pour discerner la vérité cachée des choses. La société moderne bloquée dans ses angoisses, ses dérives, ne voit plus la réalité du monde. Elle a perdu la vue. José Saramago est un auteur majeur portugais. Il a écrit des romans, des pièces de théâtre, des contes et des nouvelles. Son roman, Le dieu Manchot, écrit en 1982, fait partie des 50 meilleurs livres de langue portugaise à lire absolument.